Bonne année, c'est Amandine, professeure d'Ensemble en français. J'ai été très heureuse d'étudier avec vous le français en 2019 et je suis impatiente de continuer en 2020. Je vous souhaite une très chaleureuse et heureuse nouvelle année 2020. À très vite